qu'on organise avec eux. Il n'y a pas que les nôtres, bien entendu. Mais, euh, voilà, c'est une, une nouveauté qu'on a mis en place avec, euh, avec nos amis de Webikeo. Le premier, donc, c'est celui d'aujourd'hui euh, sur les cinq enjeux du content marketing. Et puis, euh, le 6 avril, nous aurons un, un, un autre webinaire sur euh, le télétravail en France dans le reste du monde. Ça relancera un article que j'avais écrit sur euh, la réalité et les polémiques du télétravail. Euh, qui est ce, ce webinaire, on l'organise avec euh, Xavier de Mazneau de The Village, qui est euh, le, le référent dans ce domaine du télétravail et du travail à distance. Alors le 11, celui-là, il faut bien le noter aussi, à 11h15, nous aurons un webinaire dédié au social media listening. J'aime pas trop le terme, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle, paraît-il. L'écoute euh, des médias sociaux, les études sur les médias sociaux. Euh, et on verra justement comment nous pouvons euh, refonder ces études sur les médias sociaux, en quoi elles sont euh, largement à réinventer. Euh, avec Rosène Nardin d'ailleurs on est en train de préparer un, un livre blanc qu'on va appeler manifeste pour la refondation des études sur les médias sociaux social media listening du bruit au signal sera le titre également du livre blanc euh, pour le replay je pense que vous y aurez droit parce que cette réconférence est enregistrée et elle sera mise à disposition par nos amis de alors le 11 mai, euh, Social Media Listening, le 8 juin, euh, 14h15, la transformation digitale également avec un nouveau livre blanc. Alors là, pour l'instant, j'en ai 40 pages, mais il y a les 50 suivantes qui sont en train d'être écrites. Donc il y aura un, un énorme livre blanc d'une centaine de pages. Et également, euh, on y reviendra, mais l'annonce du bouquin, on a décidé ça avec Hervé Cabla cette semaine. La, le lancement du nouveau bouquin Kawa de l'année prochaine qui s'appellera alors on, on est en débat encore avec Hervé la stratégie digitale expliquée à mon boss ou le digital expliqué à mon boss donc euh, plus orienté stratégie et, euh, et, et transformation digitale euh, voilà nouveau bouquin Kawa à la suite de la communication digitale qui est euh, euh, qui est euh, comment dire euh, le best-seller de Kawa depuis maintenant deux ans. Et alors depuis ce matin, je euh, n'ai pas encore la date exacte, mais ça sera tout début juillet, le temps de le caler avec euh, Webikeo. Un nouveau webinaire sur science-fiction et innovation. Et on verra euh, avec euh, Pierre-Olivier Desmurs, de Nome qui est aussi euh, euh, qui représente également la Nous verrons euh, comment pourquoi et dans quelle mesure euh, et avec quelles limites aussi d'ailleurs, les auteurs de science-fiction ont pu inspirer le monde de l'innovation parfois euh, très en amont alors pour Laurence euh, il y aura effectivement un support écrit pour tout le monde d'ailleurs parce que cette euh, présentation que je n'avais pas mise en ligne, je la mettrai en ligne sur mon slide share euh, quand j'aurai un petit peu de temps donc on le mettra un petit peu plus tard, mais euh, Webikeo doit avoir le, le PDF et ils le mettront en ligne également euh, sur leur plateforme. Bien, voilà donc euh, pour les, les webinaires Le Lab euh, 2016 et euh, donc bienvenue à, à tous les participants, on est près, une 100, près de 120 sur ce webinaire, hein, c'est la preuve qu'on avait raison de s'intéresser euh, à ces webinaires qui sont, euh, comme je l'ai dit euh, très récemment sur mon blog, euh, probablement l'arme fatale du un tout moins en marketing B2B, ça c'est clair. Mais je pense certainement euh, que ces, euh, ces webinaires peuvent également servir aussi dans d'autres secteurs pour la formation, pour. Euh, euh, pour euh, le support des clients, pour euh, les échanges, les études euh, on appelle les études chaudes euh, être capable d'avoir des feedbacks directement des clients il y a des, des tas de choses qui peuvent être inventées avec cet outil euh, moi j'ai fait beaucoup de formations depuis euh, près d'une dizaine d'années sur ces outils là donc euh, c'est pas quelque chose euh, uniquement euh, euh, récent donc euh, aujourd'hui on va plutôt parler du, contenu, du marketing du contenu euh, les, les webinaires euh, en sont un des exemples un des avatars euh, un des véhicules, c'est pas le seul mais, mais qui était un véhicule à mon avis de plus en plus important et ce marketing du contenu eh bien euh, vous, vous vous souvenez peut-être euh, il y a quelques années si vous étiez déjà dans le métier euh, c'était un sujet qu'on abordait moi j'ai ça fait 20 ans que j'en fais 22 ans, en fait, les, le premier le premier site de contenu que j'ai fait, c'était un site qui s'appelait internet-banking.com en Angleterre. Et en fait, le principe était simple, C'est, j'étais chez Unisys à l'époque, on était euh, se lancer dans la, dans la banque sur Internet et clairement, on n'était pas très très bon. En fait, on ne sait pas qu'on était très très bon, on était ni, ni très mauvais, c'est qu'on n'en avait jamais fait. Donc, il fallait bien s'établir sur ce domaine et montrer sa compétence alors comme on n'avait pas les moyens de faire de la publicité on a fait du contenu, on a créé un site qui nous permettait euh, d'évaluer ce que faisaient les banques ou de ce qu'elles ne faisaient pas et d'établir notre, euh, notre compétence bon et ce qui s'est passé euh, ça c'était en 96 vous voyez c'est vraiment 20 ans il y a pas, je ne mens pas euh, effectivement ça marchait très très bien dès, dès cette époque là même si l'internet était moins peuplé euh, mais euh, pendant euh, 20 ans, on a eu, euh, je dirais, euh, le champ libre pour les créateurs de contenu sur le web. Hein, Ce n'est pas forcément quelque chose de euh, spécialement nouveau, mais qui était euh, relativement balbutiant euh, pour euh, beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas complètement au point. Et il y a 7 ou 8 ans, quand j'ai, il y a des coupures. Euh, oui. ben, ça, j'y n'y peux pas grand-chose, malheureusement. Ça doit être vos connexions. Ok. Ok, merci pour Justine. Euh, donc, il y a 8 ans, quand j'ai démarré euh, les blogs sur euh, Orange Business Service, on me disait, euh, euh, oui, euh, il y a effectivement euh, marketing du contenu, on commence à en entendre parler, mais euh, on n'est pas le Figaro. Et, et les gens commençaient à devenir un petit peu, euh, un petit peu agressifs, parce qu'ils n'avaient pas trop de temps, et ce n'était pas véritablement à l'ordre du jour. Et ça... Euh, c'est quelque chose qu'on n'entend plus vraiment aujourd'hui, il y a une grosse, une grosse évolution. Euh, c'est arrivé véritablement dans les deux ou trois dernières années, mais en fait, si on veut revenir à l'origine du changement, je pense qu'on peut, même si c'est loin d'être, euh, comment dire, euh, le premier qui est écrit sur ce sujet-là, hein, parce que ce n'est pas pour me vanter, mais on écrit quand même sur, sur ce sujet-là depuis très, très très très longtemps, mais Joe Pulizzi, lui, a mis ce content marketing, faut lui reconnaître ce mérite, à l'ordre du jour, en 2014. J'ai été personnellement très étonné de voir le nombre de gens qui découvraient ce sujet si tard. Mais euh, c'est vrai que ce, ce livre a marqué, euh, a marqué son époque, 2014, ça peut, ça peut paraître hier, mais c'est déjà très vieux. Et euh, il a créé une véritable, euh, un véritable engouement un véritable engouement pas seulement aux états unis mais aussi chez nous et, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai moins besoin d'expliquer euh, moi ou mes confrères nous avons moins besoin d'expliquer l'importance du content marketing l'enjeu s'est déplacé l'enjeu s'est déplacé du euh, il faut faire du content marketing à à con, comment on peut le faire et en fait les, ces enjeux là on peut même gérer les euh, les, les dénombrer euh, de la manière suivante je dirais euh, on a passé cette étape du savoir ce qu'il faut faire pour ce qu'il faut faire du content marketing pour exister pour euh, créer sa e réputation sa réputation d'entreprise mais c'est un terme un petit peu moins à la mode mais qui reste valable c'est exactement ce que j'ai j'expliquais il y a quelques secondes sur euh, ce travail qu'on avait fait chez Unisys sur internetbanking.com hein, c'est un moyen d'établir la compétence et c'est pour ça aussi que ça marche si bien en marketing B2B parce que le marketing B2B fonctionne comme ça, il fonctionne non pas sur le déclaratif « je suis le meilleur, je suis le plus fort, mon produit est le plus beau, le moins cher », il marche sur, non, non pas sur le déclaratif, il marche sur la preuve, c'est le marketing de la preuve. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, le marketing B2B n'est pas en retard sur le marketing B2C et un article qui va bientôt sortir sur le blog de Sparklane, hein, qui est le nouveau nom de The Base, sur lequel j'écris aussi régulièrement, et qui vous expliquera les 5 raisons pour lesquelles, à mon avis, le marketing B2B est véritablement le, euh, le marketing le plus intéressant et, et, et le... Le plus intéressant aussi en termes de job et en termes d'opportunités pour les marketeurs, euh, c'est indéniable. Et je pense que ce, ce marketing B2B, justement, il est très en avance en termes de compréhension des enjeux du marketing du contenu parce qu'il fonctionne de façon très similaire avec... Euh, euh, la façon dont on achète en B2B. On achète à des gens en qui, qui on a confiance et qui ont établi cette confiance au travers de leurs compétences et non pas au travers de leurs déclaratifs. Donc le, le, le sujet s'est déplacé maintenant. Il s'est déplacé non pas sur la nécessité de faire du contenu il s'est déplacé sur la nécessité de savoir comment on peut le faire autrement que les autres. Et ça c'est une véritable question parce que euh, comment faire autrement que les autres, sur un marché où il y a beaucoup de contenu et il y a beaucoup de gens qui écrivent et c'est toute la difficulté. Comment sortir du lot On va y revenir dans une seconde, c'est ce qu'on appelle le fameux content shock. Des efforts d'internationalisation arrivent sous, aussi, euh, euh, sous, sous, sous forme de pression budgétaire mais pas seulement sous forme de pression budgétaire aussi par la nécessité et ça encore, c'est une c'est quelque chose sur lequel le B2B est pionnier, même sur des entreprises qui sont relativement peu nombreuses, sur la nécessité de faire intervenir directement des employés, des experts de l'entreprise. Encore une fois, euh, le marketing B2B ici va être en avance en termes d'utilisation du GC par rapport à un marketing B2C qui lui... Euh, va être beaucoup plus difficile à faire démarrer en termes de contribution utilisateur, puisqu'on va être obligé d'aller chercher des consommateurs, ça va demander des efforts et des budgets bien bien, bien supérieurs. Donc cette internalisation, elle est, elle est logique, euh, ben, c'est l'exemple qu'on a, euh, qu a fait l'année dernière avec euh, Business et Décision euh, et, leur, et leur blog sur les big data, euh, qu'ils ont internalisé, au lieu de. Je reviendrai d'ailleurs sur cette nécessité de changer le. le le rôle des agences, c'est que au lieu de, de tout fabriquer pour eux, euh, on leur a appris à euh, démarrer ce blog. Ils sont très très bien débrouillés euh, euh, très rapidement. Alors, la question justement des blogs, euh, celle-là, les blogs qui sont morts, euh, Dieu sait qu'elle nous a cassé les pieds. Euh, D'ailleurs, c'était même un peu le... Comment dire le, le point de départ de mon travail euh, sur les médias sociaux et les blogs euh, en B2B euh, il y a euh, euh, 8 ans ou 9 ans maintenant, euh, puisque les, les blogs de euh, Orange Business Service ils ont près, près de 9 ans ça commence, vous imaginez, ça commence à faire très très long pour une vie de blog d'entreprise, et vous voyez sur cette période de 10 ans, près de 10 ans euh, bah, ils ne sont pas morts ces blogs d'entreprise, ils sont établis euh, euh, ces blogs d'Orange Business Service sont, se sont établis sur leur marché pour établir véritablement une, une compétence Ils sont devenus incontournables. Et on ne nous pose plus la question de savoir si les blogs sont morts. Non. Euh, je pense que la question elle s'est aussi déplacée elle s'est déplacée de plusieurs façons. D'ailleurs, on a eu une période où on nous a dit que les blogs étaient morts. On s'est aperçu que finalement, ce n'était pas le cas. De sur le coup, euh, la plateforme WordPress est devenue largement dominante dans les années 2010, 11, 12, jusque maintenant et jusqu'à représenter à peu près, selon les chiffres de le Journal du Net, 80% des plateformes de blogs, ce qui est assez logique. Et puis même, il y a eu une période à partir de 2011 où les responsables web sont pris à rêver que on allait remplacer tout les sites par du Wordpress, je ne sais pas pourquoi, C'est tout passe toujours d'un extrême à l'autre, euh, les plateformes de blog étaient devenu euh, incontournables, et puis finalement on est en train de revenir de ça, hein, parce qu'on s'aperçoit que, que d'un côté il y a les blogs qui sont, ce que je dis d'ailleurs depuis le début, qui sont très dynamiques, avec un, des, des techniques de référencement très très très rapides, mais aussi très éphémères, avec donc, finalement, beaucoup mieux d'avoir une technologie best of breed sur les blogs et d'avoir une technologie CMS sur les sites et d'être capable de séparer l'un de l'autre. Mais en fait, c'est véritablement deux façons d'écrire différentes. Il ne faut pas croire qu est, que, que, que le contenu, c'est réservé aux blogs. Le contenu, c'est également pour les sites. Hein, Ce n'est pas parce que vous avez un blog que votre site doit être complètement euh, rasoir. D'ailleurs, euh, sur Visionary Marketing, euh, bien sûr, on fait en volume tous les jours beaucoup plus de visites sur le blog, euh, sur la longue traîne, mais les pages qui font beaucoup plus de visites, c'est les pages, les pages du site, qui sont euh, les pages de définition, les pages de vision, les pages d'explication. Donc, cette nouvelle question aujourd'hui, c'est véritablement la question de fond aujourd'hui. C'est le content shock. Je vais vous expliquer dans une seconde de quoi il s'agit. Et puis, beaucoup d'interrogations. Comment faire Comment y aller Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques Donc on va y voir aussi aujourd'hui cinq enjeux qui me paraissent euh, cruciaux. Alors ce n'est pas euh, des enjeux que j'ai relevés sur euh, une quelconque ABAC euh, euh, statistique, hein. c'est plus du feeling par rapport à ce que je sens sur le terrain. Mais euh, des choses qui sont quand même très concrètes très très, euh, très, très, très, très proches du terrain hein, qu'on qu voit tous les jours euh, chez nos clients. Alors, la première chose, c'est le fameux Content Shock. Alors, le Content Shock, je vais revenir et moi, je vais vous expliquer comment, justement, vous pouvez utiliser ce Content Shock, non pas pour vous désespérer, mais justement pour envisager l'avenir en, euh, de façon euh, sereine. Ce content shock, en fait, c'est une, une expression qui est née en fait pas tellement longtemps après le livre de Joe Pulizzi et en réaction d'ailleurs au, au livre de Joe Pulizzi qui, est, qui était lancé par un, un blogueur. Si vous ne connaissez pas ce blog, d'ailleurs je vous incite à le lire, il est vraiment bien. Il s'appelle GROW, Marketing and Social Media et aussi Humanity, donc des fois des sujets un petit peu plus, un petit peu plus sérieux. C'est le blog de Marc Schaffer. Et euh, c'est lui qui a sorti ce terme de, market, de content shock et il a euh, finalement euh, mis le pied dans le plat hein, d'une certaine manière en disant, euh, ok, Joe Pulizzi nous a expliqué que euh, euh, oui, euh, effectivement, on pouvait créer du contenu et que ce n'était pas nouveau, mais que, euh, puisque Pulizzi explique que c'est même John Deere en 1860 qui a, qui a inventé ça, même avant Michelin. Mais effectivement, on a cet outil qui est Internet qui permet d'écrire à tout le monde et, et maintenant on a des techniques qui sont bien maîtrisées. Mais le niveau de, de, de, comment dire, de lecture des utilisateurs, lui, est limité. Donc si on a la on possibilité d'étendre la production de contenu de façon euh, quasiment infinie, euh, eh bien, euh, il est par contre beaucoup plus difficile euh, de euh, faire lire tout le monde des choses intéressantes. Donc en gros, si tout le monde peut écrire des, des blogs, c'est pas pour autant que tout le monde est intéressé par ce qu'il raconte. Et surtout, ça finit par créer un tel, une telle pléthore de contenu qu'il euh, y a, je dirais, un plateau de lecture, soi-disant, selon... Euh, Marc Sheffard, un plateau de lecture avec une barrière à l'entrée qui est très très élevée euh, et c'est vrai que dans la langue anglaise le, la barrière de lecture est bien plus élevée qu'en français hein, euh, si on regarde euh, bah, le blog euh, euh, le blog de nos amis de business et décision euh, merci euh, pour le, le lien vers gros hein, j'avais pas le temps de le noter c'est sympa euh, je vais vous mettre celui de Business Decision. Euh, voilà, le, donc le blog de Business Decision, bah, ça a été monté euh, fin, fin euh, octobre 2014. En à peine deux mois, sur un sujet quand même pourtant assez, euh, assez couru, assez, euh, assez euh, usé, on va dire, euh, même en France, en termes de contenu en, termes, euh, en, en tout cas, eh bien, on est arrivé à trouver assez rapidement euh, une, une position sur le marché avec près de 500 vues par jour, ce qui est vraiment assez important. D'ailleurs, je pense qu'il même un moment où on faisait plus que le site euh, de business et décision, euh, que le site principal, euh, hors média, bien sûr, hein, hors média. J'entends uniquement tout ça, c'est du earned media et non pas du paid media. Donc, euh, c'est que du, que du média euh, en propre hein, qui est fabriqué par... Euh, par business et décisions et, et un petit peu par mois à l'époque on arrivait à 500 visites par jour ce qui est quand même énorme pour un pour un site B2B hein. ce qu'il faut savoir c'est la, la moyenne d'un site B2B euh, par jour c'est moins de 50 visites en France hein. c'est ça mais on peut encore arriver à des euh, à des visites qui sont assez importantes alors en anglais ça va demander un effort beaucoup plus important et ça va demander surtout euh, de calibrer son contenu en fait euh, ce que dit euh, Schaeffer, c'est que la barrière à l'entrée devenant inaccessible, les gagnants sont les plus riches. C'est certainement ce qu'on voit beaucoup sur le B2C d'ailleurs, hein, euh, mais aussi sur le B2B. Regardez ce qui s'est passé euh, avec euh, la vidéo euh, de Volvo Trucks par exemple, hein, qui a été avec, euh, euh, avec Vandamme. J'allais dire José Van Damme, mais non, ça c'est le chanteur, j'ai oublié, oublié son prénom, euh, l'acteur belge qui est aux états unis et qui, qui fait la démonstration. Jean-Claude Van Damme, merci pour, <rire> merci pour lui, excusez-moi, j'avais un, un trou de mémoire. Euh, mais José Van c'est très bien aussi. Voici, euh, ben si, en fait, euh, je... le chiffre n'est pas officiel, mais euh, pour, pour faire cette vidéo-là, euh, il fallait quand même plus de 2 millions d'euros. Les 2 millions d'euros, euh, c'est effectivement une barrière à l'entrée qui est assez importante. On est pas, si vous êtes un petit acteur, euh, un petit, petit cabinet de conseil comme nous, ou, bon, pour ne pas toujours nous citer, on va prendre Octo Technologies par exemple, qui sont euh, euh, spécialisés dans l'architecture et dans la transformation digitale, bon, ben, c'est des gens euh, qui ne qui sont pas plus de 50, mais ils arrivent à faire beaucoup de bruit avec leur contenu et à se positionner sur le marché et à exister, et à être très très connus grâce à ça. Donc il y a encore de la place. Alors en France c'est un peu plus facile, en, en, à l'international c'est un petit peu plus dur, mais ce qui est surtout certain, c'est que cette euh, finalement, euh, cette euh, merci Alix pour la, pour la vidéo, euh, c'est que cette question de pléthore d'informations, elle est récurrente. C'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps. Depuis longtemps, on a des gens qui, qui, qui font des jérémiades. Alors on a eu un fameux article de Time, d'ailleurs j'avais répondu à cet article sur mon blog, et qui disait en gros, euh, c'est bien de pouvoir écrire, mais bon, euh, on n'a pas assez d'yeux dans le monde pour pouvoir lire tout ce qui existe. En fait, cette question-là, elle a toujours été présente depuis qu'on sait imprimé des livres. Les gens qui sont à la base détenteurs du savoir et, euh, et qui délivrent ce savoir là les les savants, les gens qui sont établis, ont toujours mis le doigt sur le fait que donner le savoir à plus de monde et donner la possibilité à plus de gens d'écrire est toujours galvaudée euh, ce savoir. Alors ce qui est certain, à partir du moment où tout le monde écrit sur tout, je vous enverrai euh, <rire> Umberto Eco qui a écrit des choses très marrantes sur les social media, en gros, euh, qui dit que ça a donné le droit euh, à des tas de gens pas très intéressants de faire le café du commerce sur, euh, et que tout le monde puisse le voir, Quelqu'un de bien intentionné me mettra certainement la bonne, euh, la bonne citation. Mais euh, oui, c'est sûr, ça permet du contenu très bas de gamme. Mais euh, je dirais, il euh, y a toujours eu cette question de savoir si euh, on allait pouvoir... Euh, le fait de pouvoir étendre la connaissance et étendre la, la, comment dire, la, euh, la possibilité de lire et d'écrire, aller, aller augmenter ou réduire le savoir et les vues sont toujours opposées là-dessus. Euh, J'ai pris deux dystopistes euh, bien connus de Grande-Bretagne, George Orwell et Aldous Huxley. Euh, le premier euh, qui craignait qu'on supprime les livres. Euh, L'autre le, aussi euh, euh, euh, qui, qui disait à l'inverse, qu'il n'y aurait plus personne qui aurait envie de les lire. Je pense qu'il y a toujours ces craintes que finalement... Euh, le niveau baisse, je demandais à Jody peut-être d'écarter sa souris, merci, euh, de, de craindre que le niveau baisse ou que des gens, peut-être un petit peu moins bons, euh, viennent polluer euh, les espaces avec leur contenu. Moi, je vais dire un truc, c'est, je pense que euh, c'est une chance, ce content shock, c'est une, une chance. C'est une chance pour nous parce que du coup, ça nous oblige à être meilleurs, ça nous oblige à nous sortir les tripes pour que notre contenu soit de plus en plus engageant, de plus en plus intéressant, ce qui ne veut pas dire qu'il soit de plus en plus trash. Alors ça, je dirais, euh, on ne manque pas de ça. Il y a en ce moment une mode euh, qui est d'ailleurs fort intéressante et qu'on peut utiliser euh, à bon escient, la mode du native advertising. Hein. Il y a de très très fortes potentialités hein, là-dessus. Bon, ce qu'on voit euh, malheureusement un peu trop aujourd'hui, euh, je vois des choses que sur le Figaro, mais enfin... On le voit sur beaucoup d'autres contenus. J'ai vu sur le Daily Mail ou autre. Ça me choque à la limite un peu moins sur le Daily Mail que sur le Figaro. Mais euh, euh, je dirais euh, euh, c'est, je, je, je, je sais pas si on. si j'ai gardé, mais oui, j'ai gardé mes comment dire euh, mes animations. Euh, bon, voilà, voilà un peu ce qu'on a avec le native advertising. On a un contenu qui est pas toujours savoureux. Et encore, je vous ai passé. Euh, les contenus sexistes avec les 10 célébrités qui ont les plus gros seins ou qui, sont les, ou qui ont été les plus euh, déformés par le bistouri ou j'en passe, passe des meilleurs tout ça ça peut être conçu comme de la pollution mais je dirais à la limite peu importe Donc pour moi c'est une chance plus le contenu est mauvais et dieu sait qu'il y en a du contenu de très mauvaise qualité y compris en business to business plus on va, il va être standardisé plus il va être court et de façon, je dirais, standardisée, toujours avec le même nombre de mots, toujours en parlant à peu près de la même chose, toujours en étant sur le même modèle, toujours en listant les mêmes sempiternels cinq machin choses pour, etc., ou avec un ton de voix standardisé ou robotisé, et bien plus vous allez avoir la chance de vous différencier avec un contenu de qualité qui vienne élever le débat plus la publicité va s'insinuer partout et plus on va vous faire croire que, euh, comment dire, euh, on va pouvoir transformer euh, la publicité en contenu ou la contenu en publicité, ce qui est un peu le principe du native advertising, encore une fois, si c'est bien utilisé et à bon escient, et vous pouvez faire véritablement des choses très intéressantes avec le native advertising. Mais hein. plus vous allez abaisser le niveau et faire croire que vous pouvez faire prendre des vessies et des lanternes et tromper le consommateur, plus vous allez avoir un jeu de et de souris, de gens qui s'échappent et qui essayent de bloquer, euh, de bloquer euh, un contenu euh, qui est non désirable. Euh, la plupart s'en fichent, je ne cautionne pas. Euh, non, je ne cautionne pas non plus. Hein, C'est exactement ce que je dis hein, les putaclics. Moi, je ne connaissais pas cette expression. C'est intéressant. Euh, justement, ce n'est pas, pas le sujet. Justement, vous pouvez plus vous y avoir du putaclic et plus vous avez l'occasion de vous positionner avec du contenu de qualité et surtout contenu de qualité qui peut, euh, je dirais, qui a aussi une durée de vie sur Internet comme ailleurs d'ailleurs. Un contenu qui vieillit un peu euh, mérite d'être remis au goût du jour, des contenus qui ont disparu méritent d'être retraités, etc. Plus le contenu est bas de gamme et se nivelle vers le bas, plus il y a des opportunités pour aller en profondeur. Ce sont euh, des hiérarchies qui font pression sur les marketeurs pour générer des clics. D'accord, là je comprends pas trop, ça sent un peu la théorie du complot, je pense pas qu'il y ait de hiérarchie qui fasse pression sur quoi que ce soit. Il y a, je dirais, la volonté de générer des clics, pour des fois générer des clics, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, effectivement. Là, d'ailleurs, un truc très amusant, je sais pas la première fois que je le cite, quand on discute avec, euh, euh, comment il s'appelle mon... Euh, mon ami Grégory Puy, hein, qui, qui est aussi euh, blogueur euh, sur euh, et qu'on discute de blog et de visite ben, en fait on a un petit peu la, la, la même euh, réflexion c est, c est, on va très très peu voir nos statistiques ce qui est pas bien d'ailleurs euh, je m'y suis mis euh, avant-hier j'ai réparé mon, mon Google Analytics qui était complètement cassé euh, mais en fait c'est vrai que les, les blogueurs entre guillemets influents, je vais voir de ce terme mais disons qui ont une certaine présence, euh, n'hésite pas en fait à mettre, je vais y revenir dans une seconde, non pas écrire pour les moteurs de recherche et essayer de faire de la visite pour faire de la visite, parce que ça finalement, bon, ça amuse certains marketeurs, mais à essayer de rentrer dans le qualitatif et dans, le, et dans la profondeur et dans l'échange. Il y a moins de visites Bon, qu'est-ce que ça peut faire On s'en fout. Ce n'est pas tellement le sujet. Je ne parlais pas de tous les marketeurs de plus en plus en différents clics qualitatifs, c'est justement la mission des marketeurs d'expliquer la différence et la hiérarchie. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord qu'il y a un gros travail à faire pour expliquer aux hiérarchies euh, ce travail, et c'est bien pour ça que nous sommes là devant vous pour vous l'expliquer. Le le, euh, je pense qu'on arrive à une sorte de consensus, a priori on verra tout à l'heure dans les questions, hein, euh, on pourra en discuter, mais... Euh, il n'y a pas de dictature de la mauvaise qualité, il n'y a pas de dictature de, euh, de, ces, de ces putaclics. J'aime bien l'expression, euh, merci, euh, je, la, je le retiendrai, Julien. Euh, mais euh, effectivement, au contraire, une chance, une content chance pour pouvoir passer à l'étape supérieure et vous différencier. Et c'est là, véritablement, que les bons marketeurs vont se retrouver. Comment faire un livre blanc qui n'est pas tout blanc <rire> Alors, on, a, on le sortira lundi, d'ailleurs, un livre blanc qu'on sort avec euh, James Group sur les, les Big Data. Et, euh, et il y a beaucoup de livres blancs sur les Big Data. On en a déjà écrit trois, nous, sur ce sujet-là. et et il nous est venu une idée, tiens, si on écrivait par exemple un livre noir des big data, non pas pour expliquer ce qu'il faut faire, mais pour expliquer ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on s'est aperçu sur le marché, et ce n'est pas uniquement un gimmick, c'est parce qu'on croit véritablement à ce qu'on a écrit, il y a un véritable fond derrière sur euh, le, la mode de, des, des proof of concept qui sont lancés dans les big data et qui sont exactement la mauvaise route pour lancer les big data, et on explique pourquoi. Et puis après on monte le livre blanc. Voilà, une petite astuce. C'est ce qui ne veut pas dire qu'il faut la répliquer. Hein, ce qui veut dire qu'il faut à chaque fois essayer de trouver une astuce qui soit à la fois sur le fond et sur la forme, pas seulement sur la forme. Alors le deuxième point, qui nous paraît important, ce sont les médias sociaux en reconfiguration. Alors là, c'est un sujet qui est hautement polémique. Tout le monde a polémiqué. D'ailleurs, on a écrit aussi sur ce sujet-là, de savoir si euh, Miata Wille, dans, dans mon équipe, a écrit un... Un, un bel article sur la, le blog anglais, donc c'est blog euh, visionarymarketing.com et le, le, le point euh, le point FR étant le, le blog français, visionarymarketing.com euh, je, je reviendrai sur la, la, la connotation négative est peut-être euh, effectivement euh, euh, peu, peu, peu, peu gênée, peut gêner peut-être, mais au moins la remarque. Euh, le tout justement étant de faire en sorte que euh, le livre blanc soit le, le livre noir annonce le livre blanc et qu'il ne soit pas justement perçu comme quelque chose de négatif mais comme quelque chose d'amusant mais vous allez de toute façon à partir du moment où vous allez sortir du cadre mode, euh, vous allez toujours forcément déranger quelques personnes Alors ça c'est normal vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde euh, Bien sûr que c'est l'idée, c'est d'amener toujours le livre blanc et de toujours rester positif et de toujours finir sur une note positive. Voilà. Alors, revenons sur nos médias sociaux. Beaucoup de buzz sur la disparition de Twitter. Alors je vais vous mettre à l'aise tout de suite là-dessus. Twitter ne disparaîtra pas pour une bonne et simple raison. Ils ont 412 ans de cash dans leur coffre. 412 ans de cash. Donc c'est-à-dire en fait, ils sont dans une situation un peu comme Yahoo où ils sont un peu en perte de vitesse, ils, ils, ils sont un peu moribonds, enfin on va, on va nuancer un peu. Euh, disons ils sont clairement en perte de vitesse, ou du moins ils n'arrivent pas, euh, ils, ils sont dans une situation où ils sont un peu tirés dans le pied, parce qu'en en fait ils se sont mis euh, dans, euh, comment dire, dans une situation... Euh, où ils sont exposés face à leurs actionnaires, et donc les actionnaires attendent une chose, c'est un retour sur investissement, et ce que comprennent les actionnaires, mais là, les gens qui n'ont parlé de convaincre les hiérarchies, je les attends, parce que pour expliquer ça à des actionnaires, il va falloir se lever assez tôt. Euh, ce que les actionnaires veulent, c'est un retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est de la publicité. Ben, c'est comme ça que ça se traduit, malheureusement, on peut le déplorer, mais c'est comme ça que ça s'est traduit dans les médias sociaux récemment. Facebook a réussi dans ce domaine. Et Twitter a échoué. Et donc, Twitter euh, essaye de sortir de, ce, de cette impasse en inventant des nouvelles choses, en bidouillant, en, plus Des fois avec, euh, des fois avec euh, succès, parce qu'on en parle, et des fois avec un peu moins de succès. Ce qui est sûr, c'est que Twitter a trouvé une place très à part sur le marché des médias sociaux, avec une visibilité autour de l'événementiel et du journalisme, et du blogging, et de l'influence. Mais justement, en parlant d'influence, ils ont fait quelque chose qui est assez euh, stupide, c'est qu'ils ont fait disparaître le décompte des tweets dans les articles. Donc vous pouvez regarder, on va allez voir sur mon blog, euh, mais c'est vrai sur tous les blogs. Il n'y a plus qu'une seule façon de savoir si votre, vos, vos, vos articles sont partagés euh, par Twitter, c'est de savoir si, euh, avec euh, d'utiliser une petite application qui s'appelle Boss qui n'est qui est pas d'ailleurs tout à fait euh, euh, sans, sans faille. Et, euh, et là, vous verrez, euh, vous verrez si vos articles sont partagés. Alors j'ai pris quelques exemples, ce n'est pas complètement statistique, hein, je sais. Euh, ce n'est pas scientifique, mais, mais ça donne une bonne idée de la réalité, parce que c'est quelques exemples pris au hasard, mais qui donnent une bonne idée de la tendance. Tout d'abord, c'était un premier article que j'avais publié sur e-marketing en 2014, qui avait, fait, euh, qui avait été pas mal vu, euh, qui s'appelait « Les médias sociaux valent mieux que ce que vous en faites ». Et là, on avait euh, une, euh, une bonne... Euh, un bon partage sur LinkedIn qui commençait à monter déjà en séance en termes de partage mais surtout beaucoup d'interactions sur, sur Twitter. En fait c'est assez représentatif de ce qu'on avait jusque il y a euh, quelques mois, jusqu'au jusqu mois de novembre en fait. Euh, jusqu'au mois de novembre on avait à peu près pour un partage sur LinkedIn à peu près euh, deux et demi sur euh, Twitter. Et puis euh, euh, est arrivée cette nouvelle règle euh, de Twitter en mois de novembre donc là, je vais prendre un autre exemple. C'est un blog que j'ai écrit sur orangebusiness.com euh, sur la gestion de projet. Et là, euh, beaucoup de... qui a fait d'ailleurs beaucoup plus de visites que... Je crois qu'il y a près de 1000 partages, cet article. Et donc, cette tendance, on la voit, euh, on la voit continuer de se poursuivre. Hein. Hein, quand je vous dis que les blogs ne sont pas morts, je ne vous mens pas. Hein. Ces blogs-là, ils ont 9 ans, et ils sont inscrits dans la durée. Euh, C'est des blogs qui, aujourd'hui, vraiment, donnent vraiment beaucoup de visibilité. Donc on, là, on arrive à complètement inverser la tendance. On arrive à 250 partages sur euh, LinkedIn et 23 partages sur Twitter. Alors que leur, leur compte Twitter, euh, pareil, que j'ai créé il y a 7 ou 8 ans, maintenant, il est énorme. Il est fait il faire à peu près, pour, pour du B2B, plus de 100 000 euh, followers. Euh, voilà, le suivant. Euh, le suivant, euh, c'est l'article de The Base qui est au milieu c'est un article sur les big data, 400 partages sur LinkedIn, 130 partages sur Twitter. Donc On retrouve à peu près les mêmes, euh, les mêmes euh, euh, métriques. Et puis, on recommence euh, avec un article que j'ai écrit sur mon blog euh, récemment. Donc on, on voit, il y a clairement une inversion, une baisse de partage, mais c'est encore très difficile de dire si ça pénalise euh, Twitter parce que c'est très irrationnel, en fait. Ce que je remarque, c'est que par rapport à mes visites euh, sur, le, sur Visionary Marketing au total, on a à peu près 8%, enfin pas tout à fait 8% de visites qui viennent par les social media. Euh, Ce n'est pas, pas encore complètement, euh, je dirais, un apport de visites euh, renversant hein, puisqu'il reste encore euh, une grosse part des visites qui vient largement par les moteurs de recherche et par l'emailing, le, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais euh, bon, ça commence à devenir largement significatif et surtout, c'est un partage de euh, de mémorisation qui est très important. Et là, c'est en mesurant les clics, par contre, qui sont réalisés, c'est des référeurs hein, qui arrivent sur mon site, on arrive, à, alors selon les stats et selon la période, soit 40, 30, 15, <rire> soit 30, 30, 30. Donc on reste... Euh, Twitter est en perte de vitesse parce que c'était très largement 80% de mes apports de visite il y a jusqu'à encore peu, peu de temps. Mais euh, ça reste encore positif. Alors qu'est-ce que ça va donner plus tard ben, C'est difficile à dire. Mais ce que je pense, c'est que ça. Il y, y a quand même quelques conclusions qu'on peut en tirer. D'une part que les fondamentaux du, bou du bouche à oreille sont très importants et que Twitter reste un outil. Je disais ça en 2009, les gens me prenaient pour un fou, je disais « Twitter un jour pourra disparaître », Et il est complètement taré celui-là ». Non, c'est pas un... Twitter est un outil, euh, MySpace euh, est passé à la trappe, Google+, va passer à la trappe, quoi que qu'on dise, ou il est peut-être déjà passé à la trappe, en fait, euh, à mon avis il y est déjà passé, même con contrairement aux statistiques qu'on voit mais euh, les fondamentaux du bouche à oreille restent là est ce qu'on ne partage pas par les médias sociaux, on le partagera en dehors des médias sociaux donc il ne faut pas négliger non plus les partages qui se passe en dehors des médias sociaux après tout les rumeurs n'ont pas attendu les médias sociaux pour se propager. donc ça veut dire aussi que plus de stratégies online euh, plus de stratégies online sont offline donc, notamment en B2B, je pense qu'il faut absolument systématiquement prévoir euh, des stratégies d'événementiel en, en parallèle de euh, vos actions social media et puis de revenir aussi aux fondamentaux euh, de l'écriture ne pas se préoccuper moi je me fais pas trop trop de soucis euh, des posts qui vont faire plus de 140 caractères mais qui vont pouvoir euh, fermer euh, faire jusque euh, 1000 euh, 1000 caractères on, on s'en fout j'écrirai jamais de blog dans twitter bon, peut-être que je le ferai pour voir ce que ça donne mais je pense pas que ce soit vraiment là que ce soit vraiment dans twitter qu'on retrouve nos contenus. Troisième enjeu, premier enjeu donc le content shop, sortir du lot, deuxième enjeu le euh, social media, troisième sujet c'est les invariables et là euh, je vais vous renvoyer euh, au, euh, à l'ineffable euh, web pages that suck euh, qui reste toujours, qui reste toujours un, à aujourd'hui, à mon avis, hein, euh, notamment dans ces checklists, euh, un, bon, un bon outil de travail qui permet d'analyser de, de, les sites et d'analyser leur qualité et je vais revenir sur euh, un des termes qu'ils utilisent, ils parlent de contenu même à l'héroïne ils sont un petit peu plus provocateurs la question c'est de savoir si votre contenu est véritablement un contenu addictif et c'est ça véritablement euh, qui fera que, euh, vous, euh, que les gens reviendront sur votre site et savoir aussi que le contenu est toujours plus important que le design alors attention, je n'ai pas dit que votre site doit être moche, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, c'est bien avoir un site flat design, c'est même obligatoire, et il faut qu'il soit responsive et tout ça, et ça se discute même plus, c'est obligatoire. Même si en France on est en retard sur le mobile, mais bon c'est important. Mais le design n'est pas plus important que le contenu. Euh, il y a quelques années, j'avais un site qui m'embêtait un peu parce qu'il était très visible, mais il y avait beaucoup de vieux contenus à l'intérieur. J'ai voulu le tuer, c'était très simple. J'ai mis une superbe interface. Flat design, j'ai enlevé le contenu, j'ai tout flingué en très peu de temps. Et pourtant, c'était un site qui faisait 2000 visites par jour. C'est très très facile de, de tuer un site. Donc, il faut se poser la question, quel est le contenu qui pourrait forcer mon visiteur à en venir une fois, deux fois, trois fois Et pour cela, c'est dans les vieux pots qu'on fait, les bonnes, les bonnes soupes. La franchise, la sincérité, l'urgence de problèmes. Il ne faut pas négliger l'urgence des problèmes, encore une fois, en B2B parce que les acheteurs sont désespérément à la recherche de solutions, et c'est là aussi que vous allez pouvoir euh, vous adresser à euh, L'actualité, la profondeur et la controverse, et l'usage. Je reviens à quelques fondamentaux qui ont été énoncés par cette codine. Le quatrième point, c'est qu'à mon avis, il faut... Euh, Je n'ai pas compris sur les meilleures confitures. C'est dans les meilleures pots, c'est ça euh, Le quatrième point, c'est qu'il euh, faut écrire... Pour les humains. J'en ai un petit peu marre de voir, même si le SEO c'est important, pareil hein, ils ont fait depuis 20 ans, donc je ne vais pas dire le contraire, euh, écrire pour les humains et arrêter d'écrire pour les moteurs de recherche. Ce n'est pas le moteur de recherche qui partage, ce n'est pas le moteur de recherche qui lit. Et ce qui est important aussi, c'est que, encore une fois dans une démarche de bouche à oreille, c'est que les utilisateurs vont passer le contenu de l'un à l'autre et c'est pas parce que vous aurez optimisé votre texte de façon euh, débile pour un moteur de recherche, que ça va bien se passer. D'ailleurs, je crois, y a, je, je commence à avoir beaucoup de clients qui reviennent vers moi après avoir fait des démarches de euh, SEO à deux balles et force est de constater que ça ne fonctionne pas ce genre de truc. Je pense que de toute façon, très très bientôt, ça ne fonctionnera plus du tout parce que Google va passer à l'intelligence artificielle pour modifier son algorithme au jour par jour et que, euh, comment dire, l'optimisation technique est importante, mais elle est, elle est importante, mais elle n'est pas fondamentale. Ce n'est pas, pas le, le sujet principal. Si vous avez une optimisation technique sur un contenu pourri, vous aurez un contenu pourri, et vous n'aurez pas de partage, vous n'aurez pas, euh, pas de bouche à oreille. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc il faut, bien sûr, optimiser pour vos moteurs de recherche d'un point de vue technique, mais il faut surtout j'en avais relevé à l'époque une dizaine ça peut être quelque part sur mon blog dans le, dans le fin fond une dizaine de points qui, de, qui sont les, les points focaux d'un marketeur sur la qualité de son contenu et son contenu doit être pertinent Ces dix points de base qui sont des points de bon sens euh, choisir un bon titre c'est pas uniquement pour parler au moteur de recherche on choisit un bon titre parce que si déjà on n'a pas choisi un bon titre ça veut dire qu'on ne sait même pas de quoi on parle voire on essaye de se référencer sur quelque chose dont on ne parle pas donc, revenir à ces fondamentaux et avoir un contenu pertinent, effectivement, comme vous dites, c'est exactement le sujet. Le cinquième point, c'est de redécouvrir, alors celui-là, euh, je suis un peu fatigué de le présenter, parce que je, je, je pense que c'est encore, euh, encore trop peu utilisé, on considère encore trop cela comme euh, quelque chose de difficile, alors que c'est là, véritablement, l'intérêt et le nœud euh, du, du, du, des techniques marketing euh, dans ce domaine, c'est de, de redécouvrir le côté amateurisme et UGC. C'est souvent avec euh, Frédéric Canvet de Conseil Marketing, on dit, euh, on répète souvent dans les interviews, euh, n'essayez pas de trop lécher, il faut essayer de faire de la qualité, mais pas du faire du trop qualitatif, parce que quand vous faites du trop qualitatif, du coup, vous perdez ce petit côté d'amateurisme qui fait que vous êtes sympathique et qu'on a envie de revenir vous voir. Vous n'êtes pas une machine. Donc, euh, il faut essayer d'oublier un petit peu ce, ce tone of voice et de revenir sur ce... Teint, sur terme d'amateur. Celui qui aime et celui qui a euh, véritablement une passion pour ce qu'il fait. Donc il ne faut pas essayer de peaufiner, il faut sortir de cette vue euh, de grande entreprise. Attention, j'ai mis, mis grande entre parenthèses parce que je l'ai vu beaucoup dans des petites entreprises et même j des fois vu plus dans des petites entreprises que dans des grandes, ce qui est paradoxal. Mais d'avoir envie de, de, de trop lécher, de faire quelque chose de trop parfait. Je reviens sur ce que je disais par rapport à l'importance relative entre le contenu et le design. Et donc baiser un baisser un peu pardon, son degré d'exigence pour réussir dans le digital sans tomber dans le trash qu'on a découvert tout à l'heure, enfin découvert malheureusement pas tout à l'heure, mais euh, qu'on a évoqué tout à l'heure euh, sur les, le native advertising. Donc de revenir sur cette histoire de qualité de contenu versus l'emballage qui est très important et essayer d'éviter le contenu parfait. Euh, Ensuite, c'est de sortir ces experts du placard. Ça peut être aussi d'ailleurs jouer... Ça peut être ses experts, ça peut être ses clients, hein, d'ailleurs, hein, si, on, si on parle en B2B, ou ça peut être ses partenaires. Et on fait ça avec OBS en ce moment, hein, qui est maintenant devenu mon client. Hein. Euh, on fait des webinaires partenaires, où on met euh, en, en, en valeur les partenaires euh, d'OBS qui viennent présenter euh, des webinaires dans de WebIQ D'ailleurs, vous trouverez euh, en ligne, on a quelques-uns, sur euh, comment bien, par exemple... Euh, quelques conseils pour bien mettre en place vos partenariats et puis après vous avez d'autres webinaires de contenu sur les big data sur le, le cloud computing donc il faut sortir les experts maison du placard parce que c'est ceux qui ont qui apportent la véracité du contenu c'est ceux qui vont apporter la sincérité hein, apporte c'est pour ça que j'aime bien aussi euh, euh, montrer la photo de Dickens parce que j'aime bien aussi euh, c'est quelqu'un de très, de très passionné qui faisait certainement son contenu quand on regarde euh, la façon dont il écrit, c'est très peu conventionnel, c'est très répétitif aussi. Donc il fait certainement tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est trop long, c'est trop répétitif, c'est trop bizarre, c'est trop... trop tout ce qu'il ne faut pas. Et en même temps, c'est lui. C'est très original et, et c'est très vrai. Et du coup, le succès de Dickens, il ne se dément pas, même 100 ans après. Donc voilà, revenir à ce user-generated content, cette vraie passion qui vient... Qui va, qui va faire en sorte que votre contenu va sortir du lot et vous sortirez de ce content shock. Je, je pense que donc euh, notre métier d'agence, euh, bon pour moi ce métier d'agence il est assez récent, puisque ça fait deux ans que je le fais. On, on, on, on accompagne maintenant une quarantaine de clients sur les, les contenus et sur la stratégie digitale. Mais euh, c'est clairement. Dès le départ j'ai conçu mon rôle un peu comme ça. Je me suis dit, euh, parce que c'était un besoin.. Je, que je sentais quand j'étais client. Mais très souvent, j'allais je, je, chercher euh, de la part des agences, je n'ai pas toujours trouvé d'ailleurs ce que je cherchais, des fois je l'ai trouvé, des fois je ne l'ai pas trouvé, de chercher de l'accompagnement plus que simplement des solutions clés en main où, où j'ai juste à payer et je trouve euh, tout euh, qui me tombe euh, cuit dans le bec. Et je pense que les, les agences justement vont changer euh, vont changer leur rôle, euh, à plus devenir accompagnateur, à devenir accoucheur de contenu généré par l'utilisateur. Et ça va être certainement un challenge en termes de business model, hein, ça, ça l'est, mais c'est possible, on l'a déjà fait, on l'a déjà montré, c'est possible de le faire en accompagnement et de faire résonner le contenu euh, du client aussi différemment. Voilà. Euh, Peut-être aussi de savoir utiliser, euh, j'ai mis les blogueurs, les, les, les acteurs du web, je, je pas trop ce terme d'influenceur, je trouve... Euh, euh, toujours aussi manipulateur et je, je n'aime pas du tout. Voilà euh, pour euh, à peu près rester dans les temps euh, ce que je peux vous dire sur euh, ce, euh, ces cinq enjeux. Euh, ben, je suis content si vous a pu euh, vous, vous plaire et vous inspirer. Je vous invite également euh, à lire euh, nos contenus sur... Euh, euh, en ligne et puis euh, ce que ce qui, ce qui me plairait bien si vous êtes d'accord c'est de répondre euh, au petit sondage que voilà donc je vous ai mis un sondage euh, en ligne hein, je vais je vais vous l'afficher comme ça vous le, vous le verrez attendez je vais repartager mon écran Voilà, vous pouvez euh, voir euh, non je ne vous le voyais pas, pourquoi je ne le vois pas euh, J'ai un petit souci de partage d'écran, ça marchait tout à l'heure, ça marche plus. Ah si d'accord. Non. non, si bon, j'arrive pas à partager l'écran, mais si vous pouvez.. Euh si vous pouvez voter sur ce questionnaire et voter sur votre, euh, vos priorités, ben, ça serait sympathique. <rire> Merci Raymond. Voilà, si vous pouvez voter, donc bit.ly slash webinaire. Je vais, je vais essayer à nouveau de partager mon écran. Désolé, c'est un petit souci technique. Ça fait quitter la page. Ouais, il, faudrait, il faudrait ouvrir une autre, une autre page aussi. Désolé, ouais, c'est mal gaulé, ça. Bon, bah, tant pis, on n'aura pas, euh, on aura pas le, le, comment dire, vos, vos rôles. Ah, non, non, ça ne va pas. Non, il ne il veut, veut pas partager. Ouais, désolé pour ce petit problème technique. On essaiera de trouver une solution pour la prochaine fois. Et Vous, vous pouvez voter aussi par vos mobiles. Euh, je, je verrai avec Webikeo pour pouvoir mettre la présentation en ligne et euh, voilà, n'hésitez pas à interagir sur Twitter ou ailleurs et euh, voilà Allez, mettez, exact, vous avez raison j'aurais pu penser à ça tout de suite je vais le remettre ici Excusez-moi, j'ai fait des fautes de frappe. C'est le webinaire. Voilà. Relativement simple. Merci à vous toutes et à tous. Peut-être encore voter un peu. Je vais, je, vais laisser, euh, je vais laisser le lien. Donc je vous donne rendez-vous bientôt. Euh, pour nos prochains webinaires, euh, le prochain c'est le 6 avril sur le télétravail. On viendra sur la réalité des chiffres, sur les polémiques, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques récemment euh, soulevées, notamment par d'anciens syndicalistes pour euh, dire que le télétravail ne représentait pas les chiffres qui étaient donnés, même ceux qui sont donnés par le gouvernement. Voilà. Donc, euh, si vous pouvez répondre au survey Monkey, je, le, je laisse le le lien actif pour tous les 70 qui sont encore en, en ligne Et ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks parce que j'ai déjà l'autre jour de la qu'on a eu le, le 29 janvier mais mais si je peux en avoir plus c'est intéressant de d'avoir de vos, vos retours là dessus sur vos vos priorités vos cinq enjeux bon, on a déjà 31 réponses c'est pas mal quand même c'est bien Alors pour l'instant euh, c'est même, même chose que sur l'autre à peu près la même chose que sur l'autre euh, questionnaire que j'avais fait c'est toujours sortir de l'eau qui est qui reste absolument euh, absolument prépondérant merci julie merci euh, barbara merci de vos réponses c'est très sympa ça va bien nous aider et ça permet de voir également. Mais je vois, je vois que tous les euh, tous les enjeux sont euh, également importants pour vous, à peu de choses près. Donc, ce qui tendrait à prouver que j'ai pas euh, tapé à côté de la plaque. Mais il y en a quelques-uns qui sont un peu un peu plus forts que d'autres. C'est marrant, je vous vois... Euh, on ne s'est pas tout à fait compris sur la hiérarchie. Si, si, si, si, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Il euh, y, a, y a un enjeu très fort de euh, résister à la pression du chiffre qu'on comprend, c'est quelque chose que j'ai rencontré, j'ai une dizaine d'années d'expérience hein, en tant que directeur digital, donc j'ai vu ça de nombreuses, de nombreuses années, c'est dès qu'on cherche à montrer des statistiques qui sont un peu complexes, ben forcément, il n'y a plus personne qui suit, on part en patinage artistique, donc forcément, on revient très très souvent sur des statistiques qui sont assez basiques, et la statistique du clic, pour, euh, et je ne parle même pas de la page vue et encore, et encore moins euh, des, euh, des, des autres statistiques encore plus foireuses qui existent pour pouvoir monter euh, artificiellement le nombre de visites, mais... Euh, ces statistiques-là, elles, elles sont très facilement compréhensibles par les gens qui sont loin du domaine. C'est bien tout le sujet euh, de, du master euh, dont je m'occupe euh, à Grenoble École de Management. Hein. Euh, notre rôle, justement, c'est d'essayer de faire monter en compétences, non pas seulement des techniciens du web qui sont dans leur coin, dans leur silo, à faire du web marketing et que personne ne comprend, parce que ça, malheureusement, il faut avouer que depuis la crise de 2002, ben, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y avait un peu le TECOS dans un coin qui faisait son truc, on ne comprenait pas. Et puis quand il fallait faire de la stratégie web, ben, alors donner ça à quelqu'un de sérieux, parce que là, on ne va pas donner ça à quelqu'un qui connaît Internet. Et la vraie question, c'est de savoir comment on va pouvoir faire le lien entre la connaissance Internet, la connaissance du digital et la connaissance de la stratégie. Donc, je vous mets le lien vers le blog de, de notre master, bon, il y a, si vous tapez euh, Digital Business Strategy parce que le, le master est en anglais, et donc notre euh, rôle c'est justement de, de former, on forme tous les, tous les ans à peu près une quarantaine de personnes, des managers des et des, managers, des futurs managers, voire des futurs directeurs, pour bon, certains il y en a qui sont même déjà directeurs et d'autres qui, qui évoluent vers le poste de CDO, CDMO, des choses comme ça. Et donc la vraie question, justement, euh, c'est de savoir comment euh, on peut arriver à placer des gens qui soient compétents dans les domaines techniques à un niveau stratégique sans qu'ils soient considérés comme, entre guillemets, des « techos ». Parce qu'en France, malheureusement, quelqu'un qui a une compétence technologique, c'est quelque chose de péjoratif. Moi, qui ne suis pas un technicien, hein, qui suis plutôt un homme de marketing... Pour moi, quelqu'un qui a une compétence technologique est quelque chose de valorisant, cest quelqu'un qui, qui a un plus, c'est-à-dire qui s'est intéressé, qui, qui, qui a une double casquette, qui a une compétence stratégique et en plus une compétence technique. Bon, je ne vois pas, peut-être que peut je suis un petit peu déformé par mes années en, dans les pays anglo-saxons, mais c'est quelque chose qui me paraît évident. Je pense que ça, c'est en train de changer, on est en train de comprendre ça mais on n'a pas encore véritablement les formations pour faire ça, et c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, c'est vrai que sur le terrain, je comprends votre désarroi, parce qu'il y a des moments où vous allez montrer des choses qui ne seront pas comprises, qui ne seront jamais comprises. Moi, une des astuces, et je dirais, ça ne sert à rien de, de ruminer, et de, de vous attrister là-dessus, ça arrivera toujours. Il y a, y a toujours un... Il y aura toujours des, des gens qui resteront incompris, il y aura toujours des choses que vous faites qui ne seront pas comprises, c'est indéniable, c'est inévitable. Maintenant, il y a des astuces pour essayer de basculer, de au, au, autour, euh, au-delà de ça. Euh, moi, ce que j'ai euh, remarqué euh, plein de fois, c'est que euh, j'avais un... Euh, tout au long de mes années de directeur digital, je, je l'utilise encore souvent, j'avais un adage je disais toujours, la meilleure communication interne, c'est la communication externe. Ça plaît pas à tout le monde. Des fois, ça fait grincer. Mais c'est ce qui est le plus efficace. Quand je voulais e expliquer mes, sta mes, mes statistiques web euh, chez Orange, quand je faisais euh, les, les statistiques social media, euh, j'arrivais pas pas à, à avoir des gens qui s'intéressaient à ça. Elles n'étaient pas parfaites mes statistiques, je pouvais même vous expliquer pourquoi elles étaient foireuses, mais au moins il y avait un essai, on essayait de faire un tableau de bord, on n'était pas génial, mais on essayait de faire quelque chose, d'essayer d'expliquer les choses et de trouver des insights. Bon, ben j'arrivais pas à trouver l'auditoire. Je montrais les choses, mais je n'avais pas, ça, comme on dit, the penny doesn't drop, ça, ça arrive comme ça, il n'y a pas besoin d'être... Euh, euh, comment dire, de nourrir un ressentiment envers quiconque, c'est simplement, bon, il n'y a, y a pas il a pas l'auditoire pour recevoir ce genre d'informations. Donc je l'ai mis à l'extérieur. Comme je l'ai mis à l'extérieur, du coup, ça a donné une grosse visibilité. Et à l'époque, on commençait seulement à parler de héroïdes, social media. Et du coup, euh, bah, forcément en interne, on s'y intéressait beaucoup plus, puisqu'on le voyait à l'extérieur et ça intéressait les gens à l'intérieur. Alors vous prenez le... mais comment tenir ce discours sur enfin, la génération d'objectifs et la génération de trafic pour générer des revenus ben, C'est ça, c'est très très très difficile. Euh, ce que je dirais, c'est... Alors surtout, euh, après, euh, après euh, je dirais ça dépend si vous êtes en B2B ou en B2C. Euh, si vous êtes en B2C ou si vous êtes en, en, en bas de marché B2B, euh, je dirais si vous avez des objectifs de... Euh, je vous en prie, c'est un plaisir. Euh, N'hésitez pas à d'échanger, hein, on est là pour ça. Hein. Euh, si vous avez un objectif de revenus, euh, je dirais euh, n'essayez pas de lier euh, des, des, des, des méthodes de soft marketing avec du hard marketing. Vous allez vous faire taper sur les doigts, parce que le bas de marché B2B, c'est tout ce qui est euh, bas de PME, bas de marché PME, très, petit, très petite PME, TPE et produits B2B peu chers. Qui est moins de 100 euros, etc. Parce que du coup, vous allez avoir, sur tous ces marchés-là, vous allez avoir la possibilité de faire du marketing de performance très performant. Pas avec mes, Je suis associé avec Affinity, donc je ne vais pas faire de publicité, mais un petit peu quand même. Parce que Affinity fait du marketing à la performance. Quand on a besoin de faire du marketing à la performance, en général, là, je prends un peu de recul et je dis « bon ça je ne peux pas vous le fournir, parce que je ne peux pas m'engager sur le fait que le blog va vous apporter du chiffre d'affaires. » Il va vous apporter du chiffre d'affaires. C'est indéniable, il va le faire, ça va vous arriver le jour où vous y attendez le moins. Et puis vous allez, vous allez avoir, je ne sais pas, boum, 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 100 000 euros qui vont vous tomber dans le bec. Mais par contre, ce qui est, ce qui est vrai, hein, ça m'est arrivé plein de fois, hein, mais par contre, vous n'aurez jamais... La possibilité de dire si j'écris cet article là je vais générer 10 mille euros ça vous pourrez pas le faire vous allez vous tirer dans le pied j'ai connu des gens qui l'ont fait ils se sont tirés dans le pied et ils sont plus là pour en parler donc il faut pas le faire si vous êtes dans le bas de marché et dans le et dans le b2c et que vous avez un objectif de revenu dans ce cas là il faut que vous vous ajoute, que vous que votre politique de contenu elle soit qualitative tout bêtement pour respecter un certain niveau aussi de qualité par rapport à votre marque Pardon. Là après, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, en faites ce que vous voulez. Mais aussi parce que de toute façon, je pense aussi que le contenu sera apporteur de performance et que ce contenu performance, après, vous allez pouvoir le lier avec du marketing de la performance. Mais surtout, vous n'allez pas vous engager à la performance sur du soft marketing. Sinon, vous allez vous tirer dans le pied. Sur le soft marketing, restez soft. Et, vous, et, et là, vous êtes dans des, vous êtes pas dans les, dans les, comment dire, dans des démonstrations qui sont mathématiques. Si vous faites des démonstrations mathématiques, vous allez tirer dans le pied. En général, alors petite astuce, mais ça je l'ai mis dans, dans plein de mes bouquins, j'ai donné plein de petites astuces comme ça. Euh, quand vous avez un patron qui vous demande à quoi sert le ROI d'un blog, par exemple, vous proposez lui d'écrire dedans, mais vous aurez plus la question, parce qu'immédiatement il va comprendre que c'est une soft skill, que lui il va il va pouvoir faire un marketing et une vente douce à l'intérieur d'un système qui est long et qui est un système de, de nurturing, comme on dit en mauvais français, hein, de, de mise sous couveuse de ses clients, et que c'est quelque chose dont qu'il a, qu a besoin de faire, mais qui n'est pas forcément lié directement à, à un chiffre d'affaires. Ceci étant, tous les bons blogueurs le savent, hein, moi je peux vous passer la liste des articles et vous dire, cet article-là, il m'a rapporté tant de milliers d'euros, tant de dizaines de milliers d'euros, tant de vingtaines de milliers d'euros. C'est tout à fait faisable. Hein. Ça, je l'avais vu faire par Chris Brogan il y a 4-5 ans. Et, et maintenant, je peux vous le faire. Ça marche très très bien. Donc, je veux vous dire, moi, c'est à peu près 50 ou 60% de mon business qui, fait, qui passe par là. Mais, euh, mais même, même euh, ici, euh, jamais je me risquerais à faire un tableau au bureau en disant... Euh, euh, oui, je, je peux le faire, tel article a donné tel truc, mais il y a aussi beaucoup plus d'articles qui n'ont jamais rien donné. Mais ça n'empêche que ces articles-là, ils étaient importants. Et ils ont, ils ont été importants aussi pour d'autres raisons. Peut-être parce qu'ils m'ont introduit une, euh, auprès d'une personne, ils m'ont fait connaître auprès d'une personne, ils m'ont permis d'avoir un rendez-vous avec une autre personne, ils me permettent de faire de l'outbound marketing aussi. Parce que ça, c'est un truc sur lequel je ne suis pas d'accord avec certains experts en inbound, euh, bah, comme euh, mon ami Fred Cavazza, que j'adore et que je respecte, c'est quelqu'un que, quelqu que j'adore. Mais je sais quand je ne suis pas d'accord avec lui, lui il ne fait pas d'outbound marketing. Il dit « moi je ne vais jamais voir de clients par exemple, c'est les clients qui viennent me voir. Alors bien sûr, il y a des clients qui viennent nous voir, mais je ne suis pas d'accord. Le inbound marketing, et ça je dis, doit faire aussi online et offline, le inbound marketing doit vous permettre aussi d'aller voir des clients à l'extérieur. C'est un outil qui vous permet de mettre un pied dans la porte. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile pour prendre un rendez-vous. C'est beaucoup plus facile parce que vous avez établi une notoriété, un savoir-faire, une, une, une légitimité sur le domaine. Et ça c'est vraiment indispensable et ça aussi le, la qualité du contenu va vous aider à établir cette légitimité pour moi c'est vraiment important hein, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu julien les pme sont un de retour sur investissement dans ce cas là dans ce cas là je vous dirais alors moi je vais vous dire ce que l'expérience que j'ai eue dans les pme sur ces sujets là c'est que si vous, euh, dans, dans ces cas là je présente toujours si vous voulez un comment dire, un retour qualitatif quantitatif sur un, un résultat, euh, dans ce cas-là, je présente toujours une démarche de content marketing. Ça a plusieurs avantages. D'abord, ça répond à la question. Vous mettez tant, vous avez tant. On n'a rien pour rien. Hein. Malheureusement, c'est... Enfin, si, le seul endroit où on n'a rien pour rien, enfin où on a quelque chose pour, pour rien, c'est le blog, justement. Parce que c'est là où, c'est même d'ailleurs le problème du bouche à oreille. Le problème du bouche à oreille, ce n'est pas qu'il est trop cher. Le problème du bouche à oreille, c'est qu'il n'est pas assez cher. Quand vous allez montrer à votre patron de PME ce que coûte une, une opération de, de, de, de marketing à la performance, il va tomber de sa chaise. Nous, on en a fait une récemment pour une toute, paie, toute petite entreprise. Ben, ils ont vite compris qu'il euh, fallait qu'ils dépensent minimum de 30 000 euros pour avoir un minimum de résultats. Ils ont lancé le, la première sable, ils sont complètement viandés, de leur faute d'ailleurs. Donc, ils ont mis un moment avant de le reconnaître. Et puis, au bout d'un moment, ils ont reconnu. Donc quand ils ont reconnu, ça fait déjà 60 000 euros. Mais là, ils ne se posent pas, là, et, et je peux vous dire, pourtant, leur, le premier sable complètement loupé. Mais ils savent qu'ils n'auront rien sans rien. Ils seront obligés de le faire. Donc la seule façon pour, par rapport à votre patron, c'est de le mettre en fa face à la réalité du terrain. Si vous voulez euh, comment dire, euh, mettre, euh, faire un blog comme des gens comme Octo, comme SIA Conseil, comme nous, euh, comme, comme Business et Décision ou d'autres, c'est des, des, des démarches qui sont relativement peu chères. Elles sont bon marché. Parce qu'à la fin, je dirais surtout si vous internalisez pas mal de choses, vous prenez un accompagnement pour vous aider peut-être sur la conduite du changement, mais c'est vous qui faites les articles, et au bout d'un moment, vous allez voir, c'est vous qui allez établir cette euh, euh, compétence. Cette euh, compétence, elle n'est pas seulement euh, destinée à remplir des pages. Euh, si c'était uniquement destiné à remplir des pages, je ne ferais pas le blog. Ça ne sert à rien. Et pourquoi me fait chier à faire des, li des livres aussi Vous croyez, vous croyez que c'est marrant de faire un bouquin, ça prend un an mais, quand je fais un bouquin, si, après j'envoie, je, je, je, je fais appeler par quelqu'un euh, euh, des personnes que, qui sont dans, dans ma cible, ce qui me permet aussi, c'est pour là que je ne suis pas d'accord avec Fred, ça me permet de choisir aussi mes clients et de cibler mes clients. Et on a un rendez-vous tout de suite, parce qu'il y a le blog, parce qu'il y a le site, parce qu'il y, y a les contenus qui existent, ça établit la compétence, ça établit la crédibilité. Et c'est ça qui est important. Et donc ça, ça n'a pas de prix. Hein. C'est comme le, le, le gars qui vient vous voir, et vous dit oh, « moi je ne veux pas faire de publicité, ça coûte de l'argent, et combien ça rapporte ?» On sait que les, les, les calculs de ROI sur les publicités, c'est toujours hasardeux. Bon. Et pourtant, si vous ne faites pas de publicité, vous êtes mort. Alors vous la fait d'une manière ou d'une autre, sur, sur, sur, nos, sur nos marchés et surtout pour les gens qui sont très orientés web et très orientés contenu, très orientés B2B, justement le marketing de contenu va permettre d'abaisser ce coût, pas de l'augmenter, de l'abaisser. Donc c est, c est, on regarde les choses à l'envers, on dit oui mais ça coûte cher de faire du contenu. Non, ça coûte plus cher de faire du marketing de la performance, ça coûte plus cher de faire de la publicité. Mais vous ne pouvez pas vous le permettre. Donc regardez le marketing du contenu, c'est un moyen justement de, de répondre à cette question de façon élégante, intellectuellement satisfaisante, que en plus, ces contenus, ils peuvent être réutilisés de différentes manières. Regardez, euh, par exemple, euh, nous, on a ça, on a les, les blogbooks, on écrit les blogs. Alors, ils me dire, ah, on n'a pas le temps de faire des, des white papers. Ben, J'ai trouvé cette astuce-là, on fait ça avec beaucoup de clients, on a beaucoup de clients, là, on leur dit, bon, on va, vous avez besoin de white paper. Ben, on va écrire les blogs, et après on va faire des white papers avec, comme ça vous aurez les deux, et ça coûte beaucoup moins cher, et ça permet de, de réutiliser vos articles de blog, alors après il faut les rééditorialiser, les réécrire, machin. Mais ça permet aussi ça, ça va permettre de mettre le pied dans la porte, c'est quelque chose qui va me permettre d'être utilisé par les commerciaux, euh, en présentation, de faire des webinaires comme on fait là aujourd'hui, faire... c'est un un moyen d'initier une discussion qui va ensuite amener à une discussion commerciale plus tard, dans le futur, en établissant la compétence. Donc pour moi, votre patron de PME, Excusez-moi, mais euh, vous lui avez pas, soit vous ne lui avez pas posé les bonnes questions, soit vous ne l'avez pas challengé. Il faut savoir il faut challenger son patron, euh, avec amitié bien entendu. Mais j'en ai eu un, moi, qui est venu me voir, un patron de SS2i, euh, une grosse SS2i, euh, 10 000 personnes. Il m'a dit, euh, euh, j ai, j ai, bon, je vais montrer un benchmark, comme quoi son site n'était pas une grosse merveille par rapport aux autres. Et il me dit à la fin de mon, ma démonstration, mais un site web, ça sert à quoi alors, vous savez ce que je lui ai répondu Je lui ai dit supprimez-le. Et puis une heure après, il y avait 100 000 euros sur la table pour refaire le site, ce qui n'était d'ailleurs pas assez. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, donc à euh, partir du moment où il faut savoir aussi poser les bonnes questions et renvoyer euh, à la personne, le patron qui est en face de vous, il, il va essayer aussi de, de, comment dire, de, il faut qu'il soit convaincu, bien entendu. Mais, alors moi, la façon aussi, euh, petite astuce aussi, Comment j'ai fait euh, démarrer toutes mes initiatives Si vous croyez qu'on démarre toutes des initiatives comme ça, euh, quand qu on vous dit, c'est euh, on n'est pas le Figaro, euh, touche pas au blog, et fais pas ci, fais pas ça, dis pas ci, dis pas ça, c'est ça qu'on entend sur le terrain. C'est normal. C'est normal, ça ne me, me choque même pas, c'est normal, c'est naturel. Parce que changer, c'est pénible. Donc euh, il faut, ça demande un effort. Donc c'est normal qu'on dise non. Donc la, la première astuce, si vous avez des compétences, si vous avez la possibilité d'avancer par vous-même, avancez, demandez pardon, ne demandez jamais s'il vous plaît. Si vous demandez s'il vous plaît, vous n'aurez jamais rien. Montrez, mettez le pied dans l'étrier, démarrez l'initiative, montrez la voie, montrez les premiers résultats. Une fois que vous avez montré le premier résultat, là vous aurez le budget. Moi j'ai toujours fait comme ça. Et ensuite, j'ai même fait autrement, d'ailleurs je regardais le budget qu'on me donnait, en général il était grossièrement mal utilisé, euh, les budgets d'AdWords partaient comme ça, c'était n'importe quoi. Enfin, il suffisait de, de re, refaire un peu les, les, les mots-clés, de retargeter les mots-clés, et poum, je divisais mon, mon budget par 10, et puis je réinvestissais sur autre chose. Où il y avait des investissements qui avaient été faits sur des choses hasardeuses, qui étaient débiles, qui n'avaient pas de sens. Ou là où on avait investi sur certaines choses qui étaient trop chères, ben, je pouvais faire baisser le prix. Ou alors, à d'autres endroits, il y avait des choses qui étaient entièrement à et je pouvais en ressourcer une partie. Et finalement, j'ai jamais. Je crois qu'en dix ans, j'ai jamais demandé un rond, euh, un rond supplémentaire. Jamais, parce qu'il avait pas besoin. Il pas besoin. J'optimisais mon budget, je dégageais du budget, je me dégageais des marges, je dégageais comment dire, des économies. Je faisais toujours comme ça. Je commençais ici, premiers mois, dégag... hop, je commençais par faire du downsizing. Je dégageais du budget supplémentaire. je, je rationalisais, je dégageais tous les trucs inutiles. Après, paf, je réinvestissais mon truc sur des sur de l'investissement, sur, euh, sur des nouveaux investissements. Pour, pour démarrer le nouvel investissement, je commençais toujours à faire un truc tout seul. Toujours mieux. Une fois je montrais le résultat, hop, après je pouvais, euh, euh, je pouvais, comment dire, euh, passer à l'étape suivante. Alors, je ne vais pas du, dire du mal d'un camarade, euh, mon bon ami euh, euh, Gabriel. Euh, alors, medium.com, que va medium.com, que va, euh, lin, euh, LinkedIn euh, Pulse, etc. Alors je vais vous dire très très, très sincèrement j'en discutais avec euh, euh, euh, Doc Searles Doc c'est un des auteurs du Train Manifesto donc un des manifestes fondateurs du marketing de l'internet, hein, rien que ça et on en discutait justement il, on, on, parce que je, je voulais faire un rapport sur un, euh, sur un, un, un une conférence à laquelle on avait assisté ensemble, et il me dit, euh, bon, je me suis dit, bah, tiens, je voudrais bien essayer Pulse, etc. Euh, je ne l'ai pas encore fait, je voudrais faire. Et il me dit, moi à chaque fois que je le fais, j'ai moins de visites que quand je le fais sur mon site, et ça marche pas. Et mmh. je, je l'ai fait effectivement, je suis arrivé à la même conclusion. Donc je vais dire, euh, mais seulement je vais avoir peut-être un, un jugement un peu plus nuancé. Si vous êtes complètement inconnu, vous êtes complètement inconnu et vous avez des ressources de zéro. un compte, euh, Des comptes médias sociaux de zéro. Une notoriété de zéro. Vous êtes zéro. À ce moment-là, ça vaut le coup. Parce que vous n'allez pas partir de zéro. Vous allez utiliser la plateforme d'un autre. Attention, vous allez amener des visites chez quelqu'un d'autre. Mais après tout, ce n'est peut-être pas ce que vous cherchez. Vous cherchez un peu de notoriété. Ce n'est pas idiot. Ça permet de mettre un un, un contenu là où vous n'étiez pas. Ça peut être aussi un complément intéressant à un contenu que vous avez. Vous pouvez également l'utiliser, ça je le fais de temps en temps, en mettant le début de votre contenu sur Pulse, Medium, bon, Medium est moins connu en France maintenant, mais il commence à arriver, c'est plus américain, mais effectivement ça va permettre d'éviter de rentrer dans le truc, dans, dans le... Dans le travail qu'il y a à faire autour de long terme, autour de la création d'une plateforme de contenu. Oui, mais en fait, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a de mieux D'aller écrire dans Medium ou de faire ce que a fait Orange Business il y a 9 ans et regarder aujourd'hui, vous pouvez taper n'importe quel terme sur les, les high-tech et vous tombez chez Orange Business C'est même d'ailleurs quasiment ennuyant parce qu'ils euh, sont partout. Je me rappelle, vous allez me dire, ouais mais c'est fastoche, c'est Orange. Quand j'ai commencé il y a 9 ans, on ne parlait nulle part Je Business Service. Nulle part, nulle part, nulle part. C'était zéro. Zéro recherche, zéro discussion, zéro rien. Ça n'existait pas. On n'en parlait pas. Bon. Et aujourd'hui, c'est devenu, pas seulement à cause de ça, bien entendu, c'est de, devenu une marque très importante, mais ils ont réussi à établir la... la euh, comment dire... la crédibilité sur leur domaine, leur domaine high-tech. Donc, pour moi, il faut... Ça dépend. Il n'y a, a pas de réponse. Il y, y a aussi des cas où j'ai. Quand, quand je suis j'ai je prêté, où j'ai prêté plusieurs fois, ça m'est arrivé deux, trois fois, de prêter ma. Prêter, ou de vendre d'ailleurs, de louer. Euh, dans ce cas-là, je mets la clause de transparence. Sur mon blog, l'espace au client. Parce que du coup, il n'achète pas seulement le contenu, il achète aussi les visites. Et j'ai un client qui a fait une vente de 70 000 euros comme ça. Il n'a pas créé le blog, il n'a pas fait la plateforme de contenu. Il a juste fait le livre blanc, euh, lui, voilà, on lui a écrit le livre blanc, et euh, les articles pour le faire connaître. Et ils ont fait 70 000, de, 70 000 euros de vente, ils avaient investi 10 000 euros, c'était quand même un bon ROI pour répondre à Julien. Et c'est une TPE, hein, ils sont tout petits. Ils sont même pas 10 en France, tout petit. Donc il n'y a pas de réponse, Alix, euh, euh, qui soit, comment dire, euh, euh, unique à ce sujet là mais bien entendu si vous en avez la possibilité créer votre plateforme en propre sera un plus mais c'est plus exigeant bien entendu oui ça dépend je, ça dépend mais je vous ai dit de quoi ça dépend donc euh, donc je suis euh, je, je suis dédouané là, sur cette chose là c'est pas seulement une réponse de normand hein. voilà je ne sais pas si vous avez d'autres questions euh, on a pas mal débordé Julien encore une question peut-être Ok bah écoutez euh, Ok je vous en prie C'est peut-être un peu long Il euh, faudrait que je recalibre ça euh, La prochaine fois peut-être pour raccourcir Enfin je sais pas dites moi si Ce que vous en pensez si c'était un petit peu long euh, Mais donc du coup on a perdu un petit peu de monde C'est un peu normal mais c'est vrai que c'est toujours un peu le problème on laisse, je me laisse toujours un peu embringué en, en, en mais bon peut-être qu'on pourrait voir avec euh, Webikeo la prochaine fois faire un petit peu plus court et laisser un petit peu plus de temps aux questions parce que c'est vrai que c'est intéressant ok merci Guillaume c'est très gentil c'est un plaisir de partager il faut savoir donner pour recevoir ça c'est la grande leçon du, de l'inbound marketing c'est ça qu'il faut apprendre à vos patrons de PME apprenez leur et puis bon appétit et bonne journée